J'ai entendu un nom. C'est le moment des questions orales. La parole à la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Depuis des semaines, le gouvernement Ford a ignoré des préoccupations vis-à-vis -vis de la deuxième vague qui touche les FSLD. Le gouvernement Ford n'est pas à la hauteur de cette crise. La semaine dernière, le gouvernement a comparé la pandémie de la COVID-19 à la saison grippale de l'année dernière. Ce matin, selon CTV News, le gouvernement n'a pas fait de planification ou plutôt n'a pas consulté les associations de soins de longue durée dans le cadre de sa planification. Étant donné le nombre à la hausse de cas, le Premier ministre avouera-t-il que nous sommes en train de voir une deuxième crise grave dans les FSLD La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. Tout d'abord, je tiens à préciser que notre gouvernement a travaillé sans relâche en collaboration avec le secteur, avec plusieurs acteurs du milieu, afin de leur donner voix au chapitre. Et cela se passe sous euh, plusieurs formes. Nous sommes déterminés à nous attaquer aux effets de la deuxième vague, mais nous allons aussi épauler ce secteur après de longues années de négligence. Nous, nous y attaquons. À tous les jours, nous, nous étudions la dotation personnelle, le contrôle des infections. Nous sommes en contact continu avec tous les foyers au quotidien et les chiffres montrent que ça va bien mieux dans les foyers. 58 foyers n'ont aucun cas chez les résidents. Il faut que cela soit pris en considération. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 euh, euh, s'accélère depuis des semaines. Mais le gouvernement Ford refuse d'investir et ignore les sonnettes d'alarme des foyers de soins de longue durée. Le gouvernement refuse de, de reconnaître à quel point les résultats sont dévastateurs. On voit 55 nouveaux cas dans les FSLD et selon les travailleurs, le personnel a du mal à contrôler ces infections. Donc pourquoi le gouvernement Ford nie-t-il l'existence de cette crise? La ministre des Soins de longue durée, merci à la députée d'en face de sa question. Et non seulement nous valorisons les travailleurs en première ligne en leur fournissant les équipements nécessaires, mais nous intégrons aussi les soins de longue durée dans le réseau de la santé. Nous coordonnons nos efforts avec les hôpitaux pour qu'ils aient le soutien dont ils ont besoin. Nous investissons 253 millions de dollars, 540 millions de dollars il y a quelques semaines, un montant record de euh, presque 750 millions de dollars pour ce secteur. Nous sommes en train de faire progresser le dossier des soins de longue durée et le gouvernement a montré son engagement à plusieurs reprises. Nous avons un ministère autonome. Nous avons, nous, nous sommes attaqués à ce qui a été négligé depuis des, des années. 40 millions de dollars pour appuyer les foyers de soins de longue durée, 61 millions de dollars pour des réparations, donc trois quarts de milliard de dollars à date. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, dans son témoignage à la Commission sur les soins de longue durée, le, le chef de l'association hospitalière de l'Ontario nous a dit qu'il a dû envoyer une lettre sur ses préoccupations dans les soins de longue durée. Et finalement, la ministre l'a rappelé et l'a remercié d'avoir favorisé l'élan nécessaire pour des changements positifs. Donc pourquoi ces changements ont-ils été bloqués Est-ce que c'était le Premier ministre, le président du Conseil du Trésor qui, euh, qui bloquait euh, ces choses La ministre des Soins de longue durée. Manifestement, il faut que nous posions des gestes dans les soins de longue durée. Et si vous n'en êtes pas au courant, vous n'avez pas bien compris la situation. Nous faisons face à une situation causée par des décennies de négligence. Et le gouvernement souhaite s'attaquer à la crise de la COVID-19 dans les FSLD, mais aussi à, la, à cette négligence de longue date. Nous souhaitons créer un réseau de la santé du 21e siècle où les gens peuvent se faire traiter avec dignité et avec respect et c'est un défi auquel nous faisons face depuis la création de notre ministère. Et Nous allons continuer nos efforts. J'apprécie le soutien qui nous avait été fourni durant cette période difficile. Et Je suis reconnaissant envers l'association hospitalière de l'Ontario et je la remercie de son intérêt. La question suivante, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse aussi au Premier ministre. Il me semble que la ministre doit se rappeler du fait qu'elle a demandé de l'argent au printemps et sa demande a été rejetée par quelqu'un d'en face et c'était qui Il faut répondre à cette question. Les infirmières, les médecins et les travailleurs en première ligne, en fait, euh, savaient que cette crise s'en venait. Pour citer un médecin, je suis tout à fait préoccupé. Dans un témoignage devant un comité, les fonctionnaires du ministère des Soins de longue durée ont dit qu'ils savaient qu'il y aurait une pénurie de 6 000 préposés de services de soutien à la personne, mais le gouvernement n'a mis en place aucune recommandation de son propre rapport en matière de personnel qui est à l'étagère depuis le mois de juillet. La COVID-19 est une question de vie ou de mort pour les résidents des FSLD. Donc pourquoi le Premier ministre pas. La ministre des soins de longue durée. Merci. Nous posons des gestes depuis le début. Nous travaillons avec le ministère de la Santé pour euh, élaborer notre stratégie en matière de préposer des services de soutien à la personne. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut beaucoup faire, il faut que ce milieu de travail soit plus alléchant. Le recrutement des infirmières, la rétention des préposés des services de soutien à la personne, tout cela se fait en collaboration avec les acteurs du milieu. C'est un processus où il faut rassembler tous les acteurs. C'est exactement ce que nous faisons. En temps de crise, il faut garder son sang froid et on s'en sortira. C'est ce que nous faisons et nous avons fait les investissements. Question complémentaire, je suis heureuse que la ministre fait ce qu'il faut parce que plus de 2000 personnes sont décédées dans les foyers de soins de longue durée. Parlez aux êtres chers de ces personnes. Selon le témoignage de la, pro, de la commission du gouvernement, il y a des milliers d'aînés qui, qui sont hébergés dans des chambres à trois ou à quatre même dans des foyers là où il y a des éclosions, les foyers à bout disent qu'ils vont mettre des, des, des, des oui. rideaux pour diviser les patients. Oui. Donc, où est-il est le plan du gouvernement. gouvernement? La ministre des Soins de longue durée était absolument Exactement. essentielle de nous servir de tous les outils à notre disposition. Nous travaillons avec les hôpitaux pour que nous ayons des mesures de PCI en place et nous fournissons aussi de la formation au personnel des FSLD. Nous suivons aussi les données et nous, nous comprenons le rôle qu'ont joué ces chambres à quatre personnes. C'est pour ça que nous avons dû faire preuve de prudence pour ce qui est des admissions aux foyers de soins de longue durée. Toutes les décisions dans les FSLD peuvent toucher d'autres domaines. Et donc, il faut prendre en considération tous ces éléments pour que nous puissions coordonner notre réponse. Et mes plus sincères condoléances à tous ceux et celles qui ont été touchés par cette crise. Mais il y a une lumière au but du tunnel. Et donc, nous devons travailler ensemble. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les travailleurs en première ligne, les médecins, les infirmières, les préposés des services de soutien à la personne, les aidants naturels, ont tous peur. Ils ont travaillé sans relâche durant la première vague et ils ont passé l'été en tirant la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, le gouvernement ne les a pas écoutés. Il a choisi de réaliser des économies plutôt que de sauver des vies. Le Premier ministre va-t-il continuer d'ignorer cette crise, cette crise à laquelle nous faisons face, et va-t-il poser des gestes qui sont absolument nécessaires pour protéger les aînés et pour sauver des vies? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Nous posons des gestes de manière délibérée et nous faisons des investissements. Je tiens à remercier tous mes collègues qui ont collaboré avec moi afin de s'attaquer à cette crise. Jusqu'à date, nous avons investi 750 millions de dollars. Nous aurons une stratégie en matière de personnel. Nous avons des programmes de formation rapide. Nous voulons appuyer tous les travailleurs en première ligne. En fait, ces professionnels se sentent bien quant à la dotation de personnel. Nous leur donnons l'équipement de protection individuelle dont ils ont besoin. Nous avons prévu de, la prévu de la certitude et nous allons continuer de nous concentrer sur cela et nous allons faire en sorte d'attribuer les moyens nécessaires. L'opposition officielle à l'ordre. La question suivante, la députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, étant donné l'augmentation du nombre de cas dans la province, le risque de voir des éclosions dans les écoles devient de plus en, de plus, en plus important. Dans la région York, on, est, on en est à une étape, une deuxième étape modifiée et 44 écoles dans la région de York ont des cases actives et, sont, euh, et font l'objet de surveillance. Jeudi, le ministre de l'Éducation a organisé une conférence de presse dans la région de York, mais il n'a annoncé, annoncé aucun nouveau financement pour euh, engager du personnel ou pour euh, améliorer l'apprentissage en ligne. Pourquoi? Le ministre de l'Éducation, c'était il y a quelques semaines où on a pris la décision de faire des investissements dans la région de York en réponse à la deuxième vague et en réponse à la saison grippale. Dans la région de York, 8 millions de dollars de plus pour engager plus de personnel, des concierges, des enseignants. Nous ne ménageons aucun effort pour que les écoles soient sécuritaires. 90 des écoles n'ont aucun cas, on parle de 4800 écoles. Il y a quatre écoles qui sont fermées et 99,9 des écoles demeurent ouvertes. Il y a encore du travail à faire, mais nous devons reconnaître l'excellent travail des professionnels de la santé ainsi que des enseignants pour que les élèves soient en toute sécurité. Question complémentaire. Le ministre sait très bien que ce n'était pas un nouvel investissement, mais plutôt un investissement fédéral non dépensé par le provincial. Le gouvernement répète les mêmes informations depuis l'été et à la lumière des, des appels des parents, des enseignants épuisés et des concierges qui ne se sont pas appuyés, ce plan n'est pas à la hauteur de la deuxième vague. Nous avons la région de Halton, l'Est de l'Ontario, Halton, Durham, toutes ces régions qui pourront se joindre à la région de York comme point chaud de la COVID. Donc pourquoi le Premier ministre... Veut-il voir une détérioration de la situation? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas maintenant pour que ces écoles aient toutes les ressources dont elles ont besoin pour euh, demeurer ouvertes et pour qu'on répond aux besoins en matière d'apprentissage en ligne des élèves? Le, le, ministre va, le premier ministre va-t-il fournir euh, ces 15 millions de dollars euh, et va-t-il euh, améliorer le financement? Le ministre de l'Éducation, on a annoncé que. Nous allons rétablir une méritocratie pour ce qui est de l'embauche des enseignants. Par le passé, l'ancienneté était le plus importante. Donc, nous voulons que les jeunes enseignants puivent, puissent graver les échelons. C'est quelque chose qui a le soutien de l'Association des conseils scolaires de, de l'Ontario. Et bien entendu, l'opposition s'y oppose. Les parents s'attendent à la sécurité et à la qualité. C'est pour ça que nous avons investi 1,3 milliard de dollars. Mais au-delà du financement, c'est une question de ne ménager aucun effort pour que les parents et les élèves aient les meilleurs enseignants possibles. Nouvelle question, le député de Mississauga, Lakeshore. Monsieur le Premier ministre, l'Ontario abrite... Un secteur des sciences de la vie très important. Nous sommes aux avant-postes quant à la création ou la production de médicaments et d'équipements médicaux. En fait, nous sommes en train d'organiser des essais cliniques pour un vaccin contre la COVID-19. Rush Canada a été aux avant-postes quant à la création des trousses de des tests rapides. Et ce travail se passe en Ontario, en fait, à Mississauga. Le Premier ministre, peut-il nous parler du partenariat du gouvernement sur le secteur des sciences de la vie? Le Premier ministre, merci au député de Mississauga Lakeshore de son excellente question. Je tiens à saluer la députée de Mississauga-Streetsville qui a joué un rôle clé dans le cadre de cette décision. Nous avons consulté Rush vendredi qui a investi 500 millions de dollars. En fait, il y a eu un appel à l'offre. Cinq pays voulaient cet établissement et vous savez quoi Nous l'avons remporté. Et 500 personnes auront de, de bons emplois payants. C'est ce qu'a fait ce gouvernement. Nous avons créé un climat qui est propice aux affaires. Les sociétés s'installent de, de partout dans le monde. Je tiens à saluer le PDG de cette société qui fait confiance à notre gouvernement. Question complémentaire. Ma question complémentaire s'adresse au ministre du Développement économique. Monsieur le ministre, de tous ces sites à l'échelle mondiale, que ce soit en Europe ou ailleurs, Rush nous a choisis. L'annonce de vendredi met en évidence que l'Ontario, c'est un bon euh, endroit où investir. Nous avons été à l'écoute de nos partenaires pour trouver des solutions novatrices aux défis auxquels fait face notre province. En travaillant avec nos partenaires, nous avons adopté une démarche pragmatique dans le cadre de la modernisation du réseau de la santé pour qu'il soit mieux organiser et répondre aux besoins des patients. Nous avons simplifié des processus réglementaires pour éliminer des obstacles non nécessaires tout en favorisant l'innovation et en créant des emplois. Le ministre peut-il nous parler de l'impact positif de cette annonce pour ce qui est de l'économie et pour ce qui est des secteurs de la santé et de la fabrication Le ministre du développement économique, de la création d'emplois du commerce. Merci, Monsieur le Président. On a aussi eu de bonnes nouvelles de Statistique Canada, selon lesquelles 17 000 personnes de plus travaillent dans le secteur de la fabrication aujourd'hui, comparé à la période avant la COVID-19. C'est ça la confiance au secteur de la fabrication. L'annonce de Roche est bonne pour notre économie et met en évidence le fait que les entreprises voient l'Ontario comme un endroit qui a un bon climat d'affaires, nous encourageons les investissements dans la science de la vie. Et donc, nous, nous sommes reconnaissants envers Rush de, de ses efforts dans ce domaine, qui sera à l'avantage des familles, et donc nous serons mieux positionnés à l'avenir. Nous serons encore plus euh, concurrentiels dans ce secteur. Nous sommes très heureux que Rush a choisi notre province pour cet investissement de 500 millions de dollars. Question suivante, la députée de Necobal. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, le dépistage est un élément essentiel d'un plan pour endiguer la pandémie. Cependant, le, euh, la province n'a pas rehaussé le dépistage pour que les ontariens puissent se faire dépister. Les ontariens ont du mal à y accéder et sont obligés d'appeler plusieurs pharmacies pour organiser un rendez-vous. Pour citer un médecin, j'ai l'impression que le plan avec les pharmacies était quelque chose qui n'a pas été très bien réfléchi. Pourquoi le gouvernement a-t-il ignoré les médecins les experts médicaux en mettant en œuvre cette stratégie de dépistage Le Premier ministre, je ne sais pas de quelle province la députée parle, mais... Bien entendu, elle ne parle pas de, de l'Ontario. Nous avons effectué 4,7 millions de tests, des records fracassés. Et je tiens à vous dire que l'Ontario a l'un des taux de cas actifs les moins élevés au pays par 100 000 habitants, 41, comparé à au Québec et j'adore les Québécois mais c'est 104, Manitoba 122 Alberta 65 et pour euh, M. Legault qui est mon ami il a dit ce que je vous dis c'est que toutes les grandes villes ainsi que les états de, à l'est font face à une situation semblable que celle du Québec mais il y a une exception, c'est l'Ontario et il a dit le 8 octobre Question complémentaire. Merci, M. le Président. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Ils disent que le manque de tests et le coût des tests entraînent du chaos. Les tests dans les pharmacies coûtent 4 de plus comparé à un test fait par un centre d'évaluation public. La province a déjà dépensé des milliers de dollars qui auraient pu être mieux dépensés dans le réseau public. L'Association médicale de l'Ontario indique que les médecins auraient bien aimé pouvoir dépister les patients, mais la province ne les a pas consultés. Pourquoi, pourquoi la province n'a-t-elle pas consulté les médecins de la province quant au dépistage dans les cliniques? Médical avant de passer à ce régime ce régime des pharmacies. Le Premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, je suis toujours étonné par les questions du Parti d'en face. Les députés d'en face sont devenus des, des personnes qui s'intéressent au conservatisme financier. Monsieur Legault a dit à Toronto, il y a moins, beaucoup moins de, de décès comparé aux autres villes du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Et jusqu'à date, je n'ai trouvé aucun expert qui peut me donner la recette pour la ville de Toronto et pour l'Ontario. Mais, M. Legault, je vais vous donner la recette. Une question suivante, le député d'Orléans. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. C'est le moment de, de se faire vacciner contre la grippe. C'est selon une campagne euh, dans, sur les médias sociaux. Malheureusement, les Ontariens finalement, n'ont pas accès aux vaccins dans les dans les euh, cabinet des médecins et dans les pharmacies. Donc les gens se rendent aux pharmacies. Ils voient finalement un panneau qui leur dit de, de revenir à notre moment. Il n'y a aucune priorité pour les, les enfants, les aînés ou pour ceux qui ont des, des troubles de la santé très graves. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas priorisé ces personnes vulnérables dans notre province pour ce qui est du vaccin contre la grippe La ministre de la Santé. C'est bien de pouvoir apporter des précisions quant, à, quant au vaccin contre la grippe. Nous avons commencé à recevoir les doses en septembre. Les patients dans les FSLD, dans les foyers de retraite et dans les hôpitaux ont été priorisés. Deuxièmement, les vaccins arrivent des fabricants selon... Les accords conclus. Il est dommage que les gens devront attendre, mais c'est une bonne nouvelle que les gens comprennent que c'est un élément important de notre plan de préparation. Les gens se font vacciner. Donc les doses arrivent au cabinet des médecins et aux pharmacies. Donc je conseille les gens de prendre un rendez-vous. Vous allez pouvoir vous faire vacciner. Nous avons commandé 5,1 millions de doses. Question complémentaire. Cette question s'adresse à la ministre. On nous a dit que tout ontarien qui voulait avoir un test de la COVID pourrait y avoir accès, mais ce n'était pas le cas. La grippe arrive à chaque année. La di distribution du vaccin devrait être quelque chose de simple. Il y a des pénuries dans les cabinets des médecins et dans les pharmacies. Il faut attendre trois semaines pour programmer un rendez-vous dans une pharmacie à Orléans. Les résidents se rendent à une pharmacie et se font nier l'accès au service. Une pharmacie à Orléans n'a reçu que 20 doses. Ce n'est pas même assez pour vacciner le personnel de cette pharmacie. La ministre a dit que le vaccin contre la grippe est un élément essentiel du plan. Le premier ministre a dit que le plan fonctionne bien. Donc pourquoi les Ontariens ont-ils de la difficulté à accéder au vaccin contre la grippe? Il n'y a aucune pénurie du vaccin contre la grippe. Nous sommes en train de les recevoir. Je tiens à dire aux députés que vous avez raison, nous avons dû commander les vaccins juste après la fin de la campagne de l'année dernière. Il n'y a aucune pénurie. Nous recevons ces vaccins des fabricants à l'échelle du monde. Et parfois... Il y a des stocks épuisés dans certaines pharmacies, mais nous avons commandé 700 000 doses de plus par rapport à l'année dernière. Donc, toute personne ayant besoin du vaccin contre la grippe, l'aura. Juste comme toute personne qui a besoin d'une test pour la COVID, l'aura. Je, suis, je serai obligé de vous demander individuellement de retourner à l'ordre. Il ne faut pas parler si, euh, si on n'a pas la parole. Question suivante, le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader parlementaire du gouvernement. Avant les élections de 2018 et après plus d'une décennie de politiques libérales et néo-démocrates qui ont augmenté les impôts, les formalités administratives, finalement, nos petits et moyens créateurs d'emplois étaient en difficulté. Manifestement, L'opposition officielle ne s'intéresse pas aux intérêts de nos créateurs d'emplois. Eux, ils préfèrent les règlements plutôt que les politiques logiques. Le leader parlementaire du gouvernement peut-il parler du fait que notre gouvernement va continuer d'appuyer les petites entreprises, de baisser les impôts pour ceux qui, qui ont bâti notre province La députée de Waterloo à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à dire très directement au député de Kitchener-Conestoga, oui, nous allons prendre l'engagement de baisser les impôts, d'éliminer les formalités administratives et de, de ne pas avoir trop de règlements. Le député a tout à fait raison. Nous ne pouvons pas dépendre de, des partis de l'opposition après 15 ans de mauvaise politique au détriment des entreprises de la province en 2018. Nous avons vu un changement d'idéologie qui a euh, favorisé les investissements et qui a entraîné une croissance raccord. Nous allons ménager aucun effort euh, pour nous assurer que l'idéologie libérale et néo-démocrate ne soit jamais euh, prise en considération ici. Si nous voulons que l'Ontario soit un bon endroit où euh, élever une famille ou faire affaire. Supplémentaire. Merci, M. le Président. Il est clair que les créateurs d'emplois ne peuvent pas se fier sur l'opposition. Ils ne construisent pas une économie forte. Les libéraux ont passé plus de dix ans en taxant les contribuables et cela a créé un bordel total. Et maintenant, ils ont l'opportunité de changer la situation. Ainsi, ils peuvent restaurer l'ordre. Leur... Est-ce que le ministre peut me confirmer qu'il fera tout ce qu'il peut pour éviter que les... pour que le NPD supporte euh, le projet de loi pour aider l'économie? Député de scarborough girwood à l'ordre, s'il vous plaît. Ministre associé de l'Énergie, à l'ordre, s'il vous plaît. Leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Le député de Kitchener a raison. et Nous voulons que le NPD vote pour euh, le projet de loi euh, de relance. Nous savons que d'habitude, ils sont en désaccord lorsque l'argent revient aux contribuables. mais et les, les libéraux rient, car ils savent qu'ils ont laissé un chaos total à la province. Des, des, occasions, des opportunités d'entreprise ont quitté la province. il y a des investissements encore aujourd'hui qui ont été refusés. Et j'espère que le NPD fera la même chose, qu'ils aideront les PME de la province et que vous ayez l'occasion de faire la bonne chose. Encore une fois, député de euh, Ottawa Centre, Scarborough Gilwood, député de Hamilton Millwood, à l'ordre, s'il vous plaît. Question Ottawa Centre. Merci M. le président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les travailleurs essentiels ont parlé de leur travail dans les foyers de soins de longue durée. Ils sauvent des vies. Mais ils risquent d'être punis par leurs employeurs. À cause de la culture du secret dans plusieurs foyers, surtout dans les foyers privés, on craint qu'ils euh, des employés craignent de perdre leur emploi. Il faudrait qu'il y ait une meilleure protection et des PSSP devraient être protégés davantage. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre va renforcer la protection des travailleurs essentiels qui parlent de ce qu'ils voient? Oui ou non? Merci. Réponse, ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de l'opposition pour la question. Je remercie tous les travailleurs essentiels, les infirmiers, les, les pharmaciens, les docteurs, tous. Ils ont été extrêmement courageux pendant la première vague. Ils continuent de travailler et d'être euh, avec euh, nos foyers de soins de longue durée. Les gens sont euh, essentiels. Nous continuons de regarder les possibilités avec les, euh, les lanceurs d'alerte dans les foyers de soins de longue durée. Il y a une ligne téléphonique que les travailleurs essentiels et les membres de la famille euh, peuvent appeler. Nous travaillons avec différentes associations également. Nous continuons de développer des mesures pour que nous puissions euh, nous occuper des usagers des foyers de soins de longue durée le mieux possible et aussi aider les travailleurs essentiels. Merci. Question supplémentaire? Monsieur le Président, malheureusement, les PSSP vous diront le contraire. Le gouvernement n'offrira ne, ne pas, euh, pas de, de service de lanceur d'alerte, car un PSSP a écrit ceci, et je cite, un après l'autre, les résidents ont commencé à mourir. J'avais peur de revenir après quelques jours de congé. Je ne savais pas combien de gens seraient toujours là. Il y a tellement peu d'employés et les gens que je soignais sont en train de mourir. Faites quelque chose pour aider les gens qui sont qui ont survécu. La moindre des choses, Monsieur le Président, que le gouvernement peut faire est d'aider les PSSP pour qu'ils aient de la protection, pas seulement une ligne téléphonique, mais aussi une vraie protection. Quelle sera votre, euh, votre réponse, oui ou non Allez-vous aider ces travailleurs ou allez-vous les ou allez-vous les laisser au péril des entreprises privées qui sont liées à votre gouvernement Ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Nos travailleurs essentiels et nos PSSP sont primordiaux pour notre système. Mais je pense qu'il y, qu y a beaucoup de façons que nous pouvons soutenir ces personnes. Nous avons augmenté les salaires pour les PSSP dans les foyers de soins de longue durée. Ainsi, ils peuvent, ils veulent retourner travailler. Nous regardons différentes stratégies aussi. Ces stratégies ont été mises sur pied par un groupe de discussion. Nous voulons qu'il y ait une bonne gouvernance dans nos centres de soins de longue durée. Nous voulons être fiers de notre système. Et je suis fière des améliorations que notre gouvernement a faites, que notre ministère a faites. Et nous voulons continuer de représenter l'Association des travailleurs essentiels de l'Ontario. Je peux dire que nous avons de bonnes relations avec eux et nous allons continuer. Merci. Merci. Question suivante. Député de Scarborough-Gilwood. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Des milliers d'Ontariens qui vivent dans des foyers et dans des... Euh, ou alors euh, des centres communautaires comme euh, la saint vincent paul dans ma communauté. Ces groupes ne reçoivent pas le même soutien que ceux qui, vivent, euh, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, par exemple. Il n'y a pas de données publiques par rapport au statut de COVID-19 dans ces centres. Et il n'y a pas de transparence pour que les résidents et les employés soient euh, bien encadrés. S'ils étaient mieux encadrés, cela éviterait cela éviterait les événements qui ont eu lieu au printemps passé. Est-ce que vous vous engagerez à ce qu'il y ait des données quotidiennes sur les cas de COVID-19 dans les centres de rassemblement Merci. similaires à ce que nous voyons dans les écoles et dans les hôpitaux? leader parlementaire du gouvernement. Merci je, euh, à la députée pour la question. J'aimerais dire qu'il y a des membres de ma communauté qui font un très bon travail dans en cette période de pandémie. J'aimerais parler d'une chose en particulier. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à ce qui se passait. Et je remercie la députée de parler de cela, car des travailleurs ont travaillé sans relâche pour le bien-être des gens et ce, malgré la désinformation présente. Je sais que, par exemple, les centres de rassemblement, euh, je sais que certaines associations travaillent très fort avec leurs partenaires pour s'assurer que... Et il y a aussi une participation euh, des députés de la Chambre. Donc, nous voulons nous assurer que euh, de continuer à évaluer la situation. Merci, Monsieur le Président. Je crois les travailleurs et les résidents qui me contactent régulièrement pour avoir du soutien. Donc, il manque quelque chose ici. Et nous avons besoin de transparence dans les données. Le gouvernement a traité nos résidents vulnérables très, euh, de la mauvaise façon. Pour beaucoup d'ODSP, le revenu n'est pas assez pour euh, payer le loyer et payer la nourriture. Et nous le savons, car euh, l'utilisation des banques alimentaires euh, est en train d'augmenter. Le gouvernement l'a reconnu. Ils ont offert un paiement à ceux qui reçoivent des, des crédits d'impôt. Qu'est-ce qu que le gouvernement fait à part une solution brouillon donc Ma question est la suivante. La pandémie n'est pas terminée. La deuxième vague débute. Je, merci. Ministre associé au dossier de la condition féminine et des services à l'enfance. Merci, M. le Président. Pendant des mois, la, la pandémie a eu un impact sur toutes nos communautés. Je suis heureuse d'annoncer que des milliers de récipients euh, recevront on des mesures, euh, ont reçu des, des fonds pour être aidés. Od les ODSP continueront d'avoir accès à différents programmes. Notre gouvernement travaille pour qu'il y ait une réponse plus efficace et pour aider les gens pour retourner au travail lorsque l'économie relan sera relancée après la COVID. Nous avons la première phase de notre plan, et nous voulons augmenter l'accès à l'emploi et augmenter les ressources numériques. Merci. Question suivante, député de Carleton. Merci, M. le Président. Ce n'est pas surprenant que le NPD euh, crée des barrières à, à une période où notre travail est extrêmement important. L'Université de Rosedale veut que le gouvernement limite le nombre d'heures euh, les, où les travaux, les travaux essentiels soient faits. L'NPD a demandé à ce que ce soit encore plus difficile de faire des projets de construction essentiels. Pourtant, c'est une période de pandémie globale. Est-ce que le gouvernement s'engagera à rejeter cette proposition ridicule du NPD. Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Monsieur, euh, est, il est clair, comme un de mes députés l'a dit, le NPD veut euh, supprimer des emplois. Donc, j'aimerais citer le député de Carleton. Nous allons tout faire pour rejeter la proposition offerte par le NPD. Le premier ministre a, dit, a été clair. La construction essentielle doit continuer. Ils ont, ils ont besoin d'aide. Le ministre de l'Emploi a, di, a dit qu'il ferait tout dans son pouvoir pour que les employés soient protégés. Donc, je le dis clairement au NPD, rejeter la motion. Et il faut continuer de construire l'Ontario. Il faut relancer l'économie. C'est la bonne chose pour les travailleurs pour la province et éviter de fermer les, les sites de construction. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Que verrons-nous de la part du NPD? C'est ce qui m'inquiète. Le NPD a demandé au gouvernement d'ouvrir les écoles, puis de les fermer. Ils veulent dépenser sans qu'il y ait de plan et qu'on les écoute au lieu d'écouter les experts. Maintenant, M. le Président, ils veulent que les gens arrêtent de travailler alors qu'ils en ont besoin, alors que l'économie en a besoin aussi. Est-ce que le gouvernement s'engagera à soutenir les travailleurs, les PME et les constructions, les sites de construction essentiels Oui ou non Leader parlementaire du gouvernement Oui, Monsieur le Président, nous allons continuer de soutenir euh, ces travailleurs et soutenir euh, cette éco notre économie. Nous avons vu les politiques du, NDP, du NPD. Qu'arrivera-t-il qu si nous les suivons En fait. Nous savons ce qui s'est produit pendant euh, euh, la période des libéraux. On, a, euh, on, imposait, euh, on imposait les gens de façon, euh, de façon délibérée. Il y avait trop de bureaucratie. Et à cause de cela, ils ont euh, créé une des plus grosses dettes. Et leur chef refuse de suivre les règles. Il y existe seulement un mode de pensée pour eux. Nous, ce que nous voulons continuer de faire, c'est de soutenir les gens de l'Ontario, créer de l'emploi, créer des occasions, créer de l'investissement, car c'est ce que les Ontariens veulent. Question suivante, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les travailleurs de l'Ontario, euh, le, le, le gouvernement conservateur, ne veut pas divulguer lorsqu'il y a des éclosions dans les milieux de travail. Les travailleurs et les publics ne peuvent, pas ne peuvent pas être mis au courant. Cela met la sécurité de tous à risque et cela augmente la transmission communautaire. En cash, il faut découvrir quels sont les lieux d'éclosion de la COVID. Ce fut clair, par exemple, sur les fermes, et dans les abattoirs et dans les centres de soins de longue durée. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce que votre gouvernement sera transparent et dira aux Ontariens quels lieux euh, vivent Monsieur des éclosions? Ministre le de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour la question. Nous avons travaillé à tous les jours pour euh, protéger la santé et la sécurité de nos travailleurs. Nous avons investi énormément pour protéger les familles, les travailleurs et tous les, et tous les lieux de travail. Nous avons augmenté le nombre d'inspecteurs. Je suis contente de dire qu'aujourd'hui, nous avons 24 000 enquêtes liées à la COVID-19. Nous avons aussi augmenté nos lignes téléphoniques. Donc, quiconque a peur pour sa santé peut appeler cette ligne téléphonique et nous allons faire une enquête. Monsieur le Président, nous avons fait une annonce historique il y a de cela deux semaines. Nous avons annoncé que nous allons annoncer, une, euh, engager davantage d'inspecteurs pour aider à faire respecter les, les consignes de sécurité. Question supplémentaire. Ben, J'aimerais dire au ministre. S'il y a une éclosion à Queen's Park, eh bien, ce sera, euh, ce sera le chaos. Monsieur, reporter les éclosions de COVID est, est majeur. Il faut stopper le virus. Lorsque la majorité des, fo des foyers sont privés, et cela met en, en, à risque la vie des, euh, des aînés juste pour une question de profit. Les travailleurs ne savent pas s'il y a des personnes infectées. Ils ne savent pas s'ils ont été exposés. La transparence sauve des vies. Je vais le répéter. La transparence sauve, sauve des vies. Quand est-ce que le gouvernement... Euh, euh, permettra de divulguer où il y a des éclosions présentes et passées. Ministre de l'Emploi, Monsieur le Président, j'aimerais rassurer les travailleurs de la province. Nous avons encouragé les employeurs de travailler avec leurs employés. Dès le début de la pandémie, l'une des premières consignes que nous avons faites était lié à la construction. L'opposition voulait fermer la construction et voulait mettre à pied plus de 500 000 employeurs. Mais nous avons travaillé avec les employeurs et nous, avons, nous voulions nous assurer que les gens puissent continuer de travailler en sécurité. Je suis fier de cela, Monsieur le Président. Nous avons dépensé sans compter pour euh, nos travailleurs. Nous allons bientôt avoir plus d'inspecteurs euh, sur le terrain. C'est plus que jamais dans l'histoire de la province pour travailler avec les, avec les entreprises. Et ce qui est le plus important, c'est de protéger la santé et la sécurité de tous et chacun. Merci. Député de Labour, merci. Le gouvernement, euh, il y a de cela quelques mois, aurait pu prendre des actions. Ils auraient plutôt, ils ont décidé de faire campagne avec d'autres premiers ministres et ont changé les mesures. Ils ont mal fait. Et maintenant, cela menace les gens de l'Ontario. Le... Le ministre, un ministre a dit que le confinement était nécessaire. est-ce que le ministre va nous dire de quelle façon est-ce que le gouvernement va protéger les gens de l'Ontario? Ministre de la Santé? Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de choses dans cette question, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pendant la pandémie. Nous n'avions jamais fait face à, une telle, à un tel événement. Et nous avons pris les mesures nécessaires et nous avons pu réduire le nombre de cas, euh, de cas pendant plusieurs semaines en nous. Le nombre de cas a continué d'augmenter, et nous avons pris des mesures appropriées pour modifier les, les mesures des régions en phase 2. Nous ne voulons pas confiner toute la province. Personne ne veut cela. Les gens doivent gagner leur vie. Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger le public et nous assurer que nous protégeons l'économie. Ce sont les mesures qui doivent être prises. Nous devons prendre des mesures de façon attentive et suivre les recommandations de plusieurs experts. Merci. Question supplémentaire? Merci, Monsieur le Président. Les semaines dernières nous ont démontré que que si le confinement travaillait, que en fait le, confinement, le déconfinement régional augmente les cas. Ottawa, par exemple, n'a pas... A décliné, en fait. Est-ce que le ministre admettra enfin que ces mesures, les, en fait, de fermer les entreprises, ne diminuent pas les cas? Et est-ce que le gouvernement va finalement mettre en place des mesures de confinement? Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la députée que les nombres que vous voyez aujourd'hui ne reflètent pas les les mesures que nous avons prises il y a de cela plusieurs jours. Il y a une période d'incubation aussi. Et ces, ces cas augmentent dans certaines régions. Et nous nous basons sur les recommandations du Dr Williams, de la table de concertation également, la table de concertation pour la santé mentale aussi. Il faut aussi regarder à la réponse des autorités publiques. Il faut aussi voir le, les taux d'hospitalisation, par exemple, les foyers, les centres de retraite et les hôpitaux. Et Il faut aussi regarder la, communauté, la transmission communautaire. Nous voulons nous assurer que nous prenons une une, des mesures assurées. Claire et bien dirigée. Merci. Question suivante. Députée de l'Université de Rosedale. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a eu plusieurs éclosions dans des écoles de l'Ontario des enseignants ont dû attendre dix jours avant d'obtenir leurs résultats de test. Alors qu'il y a une pénurie d'enseignants, il est impossible de les remplacer euh, alors que des enseignants attendent de leurs résultats. Jessica Chem, par exemple, a perdu trois enseignants la semaine dernière. Donc, avec les cas de COVID qui augmentent et le dérangement euh, dans les écoles, à cause du manque de tests, nous ne pouvons pas garder les enseignants en classe et les parents au travail par le fait même. Monsieur le Président, quand est-ce que le gouvernement gérera, réglera le problème des tests? Merci. Ministre de la Santé, nous savons que les tests sont importants pour protéger tous les Ontariens, dont les enfants. C'est pourquoi nous avons développé une stratégie euh, détaillée pour les tests. Nous offrons des milliers de tests à tous les jours et nous avons créé euh, un réseau de 40 euh, partenaires participants. Nous avons aussi augmenté le nombre de tests en, avec les pharmacies. Nous avons testé 4,5 millions d'Ontariens. Nous testons deux fois plus que n'importe quelle autre province du pays. Donc, nous avons une bonne capacité de test. Nous augmentons nos tests, mais aussi euh, les, euh, la durée de temps. Donc, la plupart de nos unités de santé ont les résultats en moins de 24 heures, et ce, dans 80 des cas. Question supplémentaire? Merci. Ce que j'entends, c'est que des, en des enseignants attendent dix jours. C'est trop long. La question Peter est au premier, premier ministre. Peter, Peter est un enseignant Ketchum. à Jesse Ketchum. Il y a, il a eu deux cas de COVID-19 COVID COVID dans, sa dans, sa sa dans sa classe. À cause du, parce qu'il n'y a pas euh, de remplaçant, il n'a pas le temps de se préparer pour l'enseignement en ligne. Il enseigne depuis plusieurs années. Pourtant, il a l'impression de travailler plus que jamais. Et nous sommes seulement, nous n'en sommes qu'au mois d'octobre. Les enseignants nous ont avertis euh, qu'il y avait une pénurie d'enseignants cet automne. Et maintenant, les écoles doivent annuler des classes car il ne peut pas remplacer la main dœuvre qui doit, qui doit s'auto-isoler. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le plan de retour à l'école du gouvernement n'a pas prévu qu'il y ait plus d'enseignants pour cette situation? Ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. C'est notre gouvernement qui a investi pour engager plus d'enseignants. Nous avons écrit à la Fondération des enseignants et nous, nous avons demandé aux retraités de revenir au travail, et plusieurs unités ont répondu. Et il semblerait qu'il n'y a pas de pénurie de main d'œuvre, ce qui est ironique, car euh, le, la députée de l'opposition dit le contraire. Mais nous savons que chaque commission scolaire... Euh, chaque chef de euh, dirigeant sait qu'ils doivent suivre les, les, les règles. Nous avons euh, proposé au directeur de s'adapter rapidement. Il faut que tous les députés du gouvernement, euh, de cette Chambre sou soutiennent les efforts du gouvernement. Merci. Question suivante député de Glengarry-Prescott. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des soins de longue durée. La semaine dernière, des résidents d'un foyer de ma circonscription avaient plusieurs cas, 35 cas pour être plus précis, 35 cas sur 125 résidents. Et en fin de semaine, il y a eu une première mort. Il y a eu de l'anxiété, du chaos, du stress et beaucoup de déception, De la déception, car les foyers, encore une fois, ont de la difficulté à gérer les éclosions. Si seulement le gouvernement s'était préparé, comme CTV l'a dit aujourd'hui, l'Association des soins de longue durée n'a pas été pris en considération. Comment est-ce que le ministre et le gouvernement peuvent, ont échoué deux fois pour aider nos aînés qui ont pourtant besoin de nous? Ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. J'aimerais rassurer la députée de l'opposition que la résidence dont elle fait mention reçoit les soins nécessaires et que nous monitorons la situation à tous les jours. Nous voulons nous assurer euh, qu'il y ait assez de pays, par exemple. C'est fo un foyer où la Croix-Rouge euh, a été. Il y a, eu, il y a eu aussi un euh, hôpital local impliqué. Donc, la résidence est soutenue. Mais bien sûr, il y a encore des cas d'éclosion. Mais j'aimerais rassurer les Ontariens. Et les travailleurs, que dans 86 des foyers de l'Ontario, il n'y a pas d'éclosion. Nous faisons tout dans notre pouvoir pour qu'ils aient le soutien nécessaire. Et nous investissons largement, et nos pensées vont à euh, sont, Nous pensons à eux. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre pour cette réponse. Ma question s'adresse à la ministre. Le premier ministre a dit qu'il y a. a dit, nous voulons être prêts. Le premier ministre dit toujours qu'il veut être prêt pour la prochaine élection. Pourtant, il n'était pas prêt pour la deuxième vague. Il dit que c'était une grande surprise alors qu'il savait, euh, alors que plusieurs experts disaient que la deuxième vague allait nous frapper de plein fouet. Les PME souffrent. Les, euh, les conséquences sont sévères. Pourquoi est-ce que le. Le premier ministre a fait une campagne pendant l'été plutôt que de se préparer pour la deuxième vague et protéger les Ontariens euh, contre les conséquences de santé et les conséquences économiques. Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Je rejette les prémices de cette question. Il n'y a aucun doute que le travail continu a été fait à travers tous les ministères, tous les secteurs. Nous avons écouté, nous avons reconnu les problèmes, on a écouté tout ce que les gens ont dit, on a retenu des leçons de la première vague. La science évolue, nos médecins, nos experts médicaux nous conseillent et on, on suit leurs recommandations. La planification ne s'arrête pas. On a hérité de négligences qui ont duré des décennies des gouvernements précédents. Et on doit se préparer pour une deuxième vague pour nos aînés. On continue de le faire de façon continue. On, se, on le fera avec concentration, détermination. Et je vais m'assurer que nos foyers de soins de longue durée reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Et j'ai de la compassion pour toute personne qui, a, qui est passée par des pertes ou de la douleur à cause de la COVID-19. Merci. Prochaine question, député de Humber River, Black Queen. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la vice-première la ministre, vice ministre. Ma communauté est localisée dans le nord-ouest de Toronto et comme le, la circonscription du Premier ministre, elle a été frappée lourdement et les gens sont obligés de garder leurs enfants à la maison. Dans ma circonscription, Jennifer, qui est une mère, attend que son enfant, qui est en deuxième année, puisse commencer les apprentissages virtuels. La probabilité la probabilité d'une deuxième vague était claire depuis le début. Alors il y a eu beaucoup de temps pour se préparer pour une année académique. Et maintenant on est là aujourd'hui avec, on a, on, ça fait un mois et demi qu'on a repris les, les cours et les enfants attendent encore pour pouvoir avoir leur éducation en ligne comme promis. Ça fait ça fait un an que le gouvernement parle d'une et d'un plan d'éducation en ligne et maintenant qu'ils ils sont sous le feu des, des projecteurs. Ils veulent encore qu'on attende. Alors, combien de temps encore les enfants auront à attendre <rire> Réponse ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, depuis le début de la pandémie, nous avons pris les mesures nécessaires pour fournir l'apprentissage en ligne comme une option pour les parents. Et comme on, comme on est ici présent aujourd'hui, on n'a pas le soutien de tous les partis pour le développement de ce programme, ni le temps. Mais ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement continue d'être engagé pour développer ce programme, qu'on le fait en temps réel ces derniers mois, en partenariat avec le, nos éducateurs, en embauchant des éducateurs virtuels, en, en, élargant, en élargissant nos, notre Internet et, et, et le haut débit partout. On fait tout de notre possible pour financer les conseils scolaires. Et les parents comprennent qu'on prend des décisions importantes relatives à la santé publique. On va leur donner l'opportunité de faire cela. On veut que chaque personne ait, soit en mesure de faire euh, le travail nécessaire pour assurer une éducation de qualité pour euh, nos enfants. Merci. C'est tout.